Et pour finir, c'est bien. Quelque chose sur de nous. Ah bon. On a les choix. Ah. Pour décider. Ah, c'est pour moi. C'est pour que tu écris avec. Ah, d'accord. <rire> Attends, je vais te... te voilà, petit bon mon ami, je vais montrer. Ah alors, c'est ton euh, Zouir, c'est le même. Encore, oui, alors dis-lui Zouir. Il, il, il me tarde de te, te voir. Ah oui, à Toulouse. Il comprend l'arabe Oui, il parle arabe. C'est me Zouir, alors il faut te confier directement. on a à Zouir. Voilà, tu lui dis un mot, Zouir, c'est Zouir, je veux dire, je je et je